Bon, faut que je t'avoue quelque chose. Je vais arrêter de jouer avec toi. Je vais être sincère, et je suis sincère, j'arrête de jouer avec toi. J'ai trouvé un autre deck. Le deck Aroma me suffit plus. Au vu des derniers résultats, c'est... Non, ne dis rien. Tu as le droit de savoir. Je te remplace pas le deck amazonesse. Oui, désolé. C'est trop dur. Non, je ne suis pas content, non, non. Tu vois, je misais beaucoup sur toi. Mais hélas, il a fallu que tu me déçoives plus d'une fois. Regarde, même aujourd'hui tu n'as pas fini les spaghettis de Tom alors que mes spaghettis, c'est le meilleur Le pauvre, ça lui fait de la peine. Comme tu m'en as fait. Ouais. Alors voilà. Je t'ai remplacé. Mais après, un jour, peut-être, j'aurai besoin de faire appel à toi. Et ce jour-là ne viendra peut-être jamais. Mais... En attendant, disons qu'on est quitte. Allez, je te laisse. Occupez-vous d'elle. Ton combat est terminé, Bergamote. Retourne dans ta Pokéball. C'est pas le bon animé. Bonjour, je suis l'inspecteur des cartes frauduleuses, des non-victoires et des défaites à répétition. <rire> oui, je le faut rechercher exactement. Oui, je recherche le respect qui est mort. Oui, j'ai un boulot de merde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher le petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la recherche du respect. Pourquoi je fais ça avec ma fourchette Tu peux le faire tu tu vois, putain Voilà,